Euh, du coup, on va maintenant euh, accueillir euh, Virginie Panikian euh, pour euh, l'espace professionnel euh, du jeti du réseau des bibliothèques du Haut-Chablais. Euh, voilà pour un nouveau... C'est long. <rire> C'était long. Bonjour à vous. Bonjour et puis ben, merci beaucoup parce que c'est vrai que c'est très riche là, tout ce qu'on entend depuis ce matin. Et, et je pense que c'est très porteur pour nous tous d'avoir... Euh, tous ces retours, parce qu'on est euh, un peu euh, isolé, isolé parfois sur nos, sur nos structures, sur nos territoires. Et ben, je regrette un peu que ça ne soit pas fait en présentiel, parce que moi, j'aime bien voir les gens, leur parler. <rire> Et euh, voilà, j'espère qu'on pourra se, se voir bientôt euh, en direct. Euh, je vais partager donc mon écran pour vous présenter notre espace professionnel. Alors... C'est ça. Est-ce que ça marche? Oui, très bien. En mode plein écran, ce sera mieux. C'est parfait. Merci beaucoup. Alors, euh, d'abord, je, je, je vous présente notre, notre réseau. Donc, euh, le Haut-Chablais, c'est un territoire qui se situe euh, sur les hauteurs de Thonon-les-Bains. Euh, notre communauté de communes est composée de 15 villages euh, et sur les 15 villages euh, il y a pour l'instant 13 bibliothèques, euh, une bibliothèque qui est en place dans un village mais qui ne fait pas partie du réseau pour l'instant et euh, un projet culturel qui est en construction avec un espace bibliothèque sur la, le 15e village. Donc euh, à terme, on, on va avoir à peu près une bibliothèque euh, par village. Euh, il y a deux vallées au niveau de notre communauté de communes, donc la vallée d'eau qui se termine en bout de vallée pour ceux qui connaissent par euh, les deux stations de Morzine et, et d'Egey. Et euh, quand on redescend vers Tonon, on a euh, la vallée du Brevon, euh, qui, euh, qui est limite avec le, la vallée verte. Et euh, dans cette vallée, il euh, y a trois bibliothèques. Et il faut savoir que la vallée du Brevon, elle s'est rattachée à la vallée d'eau il euh, y a quelques années. Donc je, je, je vous dis ça parce que ça a son importance euh, concernant euh, l'espace, euh, l'espace du, du jeti dont je vous parle ce matin. Euh, ces structures, elles sont gérées euh, pour Morzine et les jets par des salariés, mais il y a seulement trois salariés, une salariée au Jet et deux salariés à, à Morzine. Je vous ai mis des petits des petits points rouges pour ces deux euh, bibliothèques euh, qui sont celles qui ont le plus d'horaires d'ouverture et, et qui ont du personnel salarié. Et puis ensuite, quand on redescend la vallée d'eau, alors là sur ma carte, ça, ça nous fait plutôt remonter vers le haut de, de la page. Euh, on a euh, cet espace professionnel qui se trouve en fait à la croisée entre les deux vallées. Euh, qui est donc euh, dans un lieu dit du Joti. peut-être certains d'entre vous connaissent il y a les Gorges du Pont du Diable juste à côté de ce, de ce bâtiment où je suis qui est un lieu euh, touristique très très très fréquenté euh, en ce qui concerne le, donc le, le, le personnel du, du réseau euh, pour l'instant, il n'y a que moi qui, qui suis euh, salariée de la CCHC, donc je suis coordinatrice depuis maintenant 2014 de ce réseau et euh, je suis aidée depuis deux ans par la bibliothécaire d'Egey qui euh, est mise à disposition de la commune d'Egey euh, à hauteur de 10 heures par semaine et qui vient euh, pendant trois matinées avec moi travailler pour le, pour le réseau. Il y a une quarantaine de bénévoles sur, sur le réseau et on a mis en place, donc, il y a sept ans un catalogue commun. On a informatisé le réseau, c'était la première mission que j'ai eue sur ce, sur ce territoire. Et on a créé une carte unique pour les lecteurs. Et donc, les lecteurs peuvent emprunter dans toutes les bibliothèques. C'est une carte qui est gratuite. Euh, et pour l'instant il n'y a pas encore de système de navette, mais comme, euh, comme pour le réseau LIRE c'est dans les tiroirs et c'est normalement très sérieusement dans les tiroirs pour 2023 on a euh, des actions culturelles en commun euh, on a deux grands amphores sur, euh, sur le réseau qui euh, sont le festival du Comte euh, à l'abbaye d'eau qui est sur notre vallée d'eau euh, qui a lieu en été et on a le, la fête du livre des petits malins qui est organisée en partenariat avec la maison des arts de Tonon dans le cadre du festival des petits malins c'est les deux grands temps euh, forts de l'action culturelle euh, du réseau qui euh, vont en fait euh, nous permettre de travailler tous ensemble euh, euh, sur des animations, euh, faire de la formation professionnelle voilà et puis, on travaille aussi beaucoup avec le service Petite Enfance et récemment, on a travaillé pendant deux ans sur la confection de, de tabliers à histoire. On en a maintenant huit et, euh, et en fait, on a dû pendant deux ans faire des ateliers, se rencontrer pour créer tous ces tabliers. Peut-être que ce sera l'occasion d'un prochain Bibliopitch parce que ça, c'était aussi un, un très, très beau projet. Euh, voilà, j'ai fait un petit peu le tour de, de, de, de, ce, de ce réseau. Euh, en fait, quel est le besoin qui a été identifié? C'était euh, qu'il fallait pouvoir matérialiser en fait, un, un espace et un lieu ressource pour les équipes. Parce que, en fait, comme euh, beaucoup de chargés de mission, euh, moi je suis euh, dans mon bureau euh, au siège avec euh, les autres collègues de la communauté de communes. Et euh, en fait, euh, je me rendais compte que les, les bibliothécaires ne venaient pas forcément beaucoup à ma rencontre euh, dans, dans ces bureaux. Euh, j'avais euh, un petit local où je pouvais stocker les animations que progressivement euh, euh, j'avais pour le réseau. Euh, je commençais à avoir aussi des collections, à acheter des collections avoir des dons des bibliothèques et en fait les bibliothécaires ne pouvaient pas vraiment avoir accès à, ce, à, tout, à tout ce matériel, à toutes ces animations. Et puis moi, je me déplaçais beaucoup sur le terrain, ce qui, ce qui était nécessaire dans un premier temps de toute façon, mais ça me faisait perdre beaucoup de temps d'aller dans toutes les bibliothèques. On a quand même euh, deux vallées avec à peu près 50 km euh, entre Léger et Bellevaux, par exemple, qui sont les deux communes les plus, euh, les plus éloignées du territoire. Et... Euh... Le constat, c'était que euh, c'était beaucoup de, de manutention, beaucoup de temps passé au niveau de mon poste et que j'avais aussi besoin de temps pour euh, euh, ben, travailler sur les projets, euh, euh, pour faire avancer le, le réseau et que je ne pouvais pas être sur, sur tous les fronts. en fait. Donc, euh, ce que je voyais aussi, c'était qu'en faisant le tour des bibliothèques, j'avais... Euh, ben, pas mal de, de, de bibliothécaires qui me faisaient les mêmes, les mêmes réflexions, qui avaient les mêmes problématiques, euh, j'identifiais des besoins de formation, de rencontre, je voyais aussi des profils de bibliothécaires qui pouvaient euh, être complémentaires et je me disais souvent, ça serait quand même vraiment bien que ces personnes aient un lieu pour pouvoir euh, prendre un café et puis discuter euh, de, de, de tout ça. Euh, sachant qu'au niveau des bénévoles, euh, on le sait tous, euh, la notion de plaisir elle est, elle est centrale et, euh, et donc euh, dans mon idée c'était un lieu qui pouvait héberger les, les, les, les, euh, le matériel mais c'était aussi surtout un lieu qui devait être convivial et, euh, et euh, as, assez informel en fait, pas trop institutionnel parce que euh, les, les bénévoles euh, ça leur fait souvent un petit peu peur ils n'ont pas toujours confiance en eux en tant que euh, bibliothécaire. Hein, et, euh, et donc, du coup, ça me paraissait important d'avoir un lieu avant tout euh, très, euh, très, très convivial. On a identifié un, un, un lieu donc, qui est euh, cet espace-là. Vous voyez, c'est un un chalet euh, avec euh, un, un rez-de-chaussée qu'on voit en haut. Euh, dans l'espace le, du rez-de-chaussée, euh, jusqu'à présent, il y avait un magasin de producteurs. Et bientôt, c'est l'Office du tourisme de, de la Vallée d'Eau qui va, qui va revenir dans, dans cet espace. Euh, et puis, en dessous ce, ce bâtiment, il euh, y a euh, cet espace qu'on a aménagé qui fait... Euh, à peu près 100 mètres carrés, euh, qui était avant euh, une salle hors sac. Donc, vous avez un petit aperçu sur la droite euh, de, des, de, de, du local euh, avant. Avec ma collègue, on a mis les gants, euh, pris l'éponge et puis euh, euh, on a lessivé les murs. On a tout repris à zéro et on n'avait on pas beaucoup de, de moyens parce qu'au départ, euh, euh, mon directeur des services était moyennement convaincu par ce que je voulais faire. Donc, euh, euh, je n'ai pas, euh, pas tout de suite eu beaucoup de budget. J'ai fait des commandes chez IKEA et on a tout monté euh, nous-mêmes. Et euh, progressivement, en fait, on a... Euh, en fait, on a... Euh, dans ce local, il y a une pièce principale que vous voyez là sur les photos que, que je vous montre, qui fait à peu près 50 mètres carrés. Et puis après, il y a deux pièces, euh, deux pièces qui servent une de bureau pour, pour moi et ma collègue de la bibliothèque d'Egec qui vient avec moi. Et puis une, une, une autre pièce, à peu près de 15 mètres carrés encore, qui nous sert de stockage pour le matériel. Euh, du matériel nomade parce qu'on a tout un, un lot comme vous le voyez là sur les photos il y a des petits poufs il y a des tapis il y a des, euh, des petites tables on a tout un lot de matériel nomade qu'on prête aux bibliothèques quand elles ont besoin de faire des animations ou des fois quand elles rénovent leurs locaux et puis que le, la mairie dit ben, on n'a plus de sous pour acheter des coussins alors on leur, a, on leur en prête pendant, pendant une petite année et donc, tout ce matériel, il a besoin d'être stocké et accessible. Donc, les bibliothécaires, quand ils viennent au local, peuvent aller dans cette pièce au fond et se servir et prendre le matériel dont ils ont besoin. Euh... Donc, dans un premier temps, on a aménagé l'espace. On a fait dans la pièce principale un coin salon. Euh, vraiment avec des fauteuils, euh, table basse. Euh, ça a beaucoup séduit tout le monde et tout le monde est vite venu euh, prendre un, un café. Euh, on a converti euh, les toilettes publiques en, en cuisine euh, avec de quoi euh, des assiettes, des couverts, avec de quoi en faire un lieu en fait, où on peut euh, venir aussi euh, manger, euh, partager. Euh, et puis dans un deuxième temps, on a alors ça n'a pas tout de suite ressemblé à ce que vous voyez là, hein. ça c'est des photos très très récentes. Ça a été très progressif, là, ça fait maintenant deux ans qu'on qu aménage cet espace. Euh, donc là, on a des jolis bacs à albums, mais il y a encore euh, cinq mois, euh, c'était tout posé sur des tables. Voilà, on a été vraiment euh, au fur et à mesure. On a instauré en fait deux matinées d'accueil pour les bibliothécaires, deux matinées les mardis matin et jeudi matin. Euh, de 9h à midi, euh, ce sont des temps, en fait, pendant lesquels les bibliothécaires peuvent venir sans rendez-vous. Euh, C'est systématiquement ouvert avec soit moi, soit Francine, soit les deux. Et euh, les bibliothécaires peuvent venir euh, pour parler, pour emprunter des animations, pour emprunter des livres. Euh, on a euh, des collections, en fait, euh, que vous voyez sur la gauche là sur les étagères euh, voilà on les voit un petit peu mieux là on a des collections euh, donc intercommunales euh, que les bibliothécaires peuvent venir euh, emprunter et mettre ensuite dans leur rayon donc là, là en rayon j'ai à peu près un tiers de, de, de ce que je propose le reste est en bibliothèque euh... Et puis, euh, donc, bah, tout ça, tout ça, ça fait quoi Ça crée une grosse dynamique, euh, une grosse dynamique où euh, on se rend compte qu'on peut faire toutes les réunions dans cet espace, euh, les formations euh, diverses et variées. Là, on voit aussi la formation sur le SIGB qu'on a pendant deux jours euh, tous les deux ans. Euh, on a aussi du coup développé les animations, euh, les outils d'animation euh, type tapis à histoire, euh, kamishibai euh, voilà beaucoup de, de choses qui se, qui se développent et on se rend compte qu'en fait c'est un point central euh, que la vallée, les bibliothèques de la vallée du brevon en fait, viennent énormément sur cet espace plutôt qu'avant quand ils devaient remonter dans la vallée d'eau euh, ils venaient un peu moins souvent euh, et, les, et les villages qui sont autour de, de cet espace, donc ça concerne à peu près cinq bibliothèques, viennent aussi beaucoup euh, dans, ce, dans cet espace. Euh... Euh, il faudra oui juste essayer de, de conclure un peu rapidement. Ouais. Et si, au passage, vous pouvez répondre à Mélanie qui demande l'idée du coût de fonctionnement de ce lieu très inspirant. Euh... Oula, ça je l'ai pas vous... fait. Voilà. Bah, si vous pouvez essayer en une minute ou deux de, de, voilà, de terminer pour qu'on puisse euh, voilà, ouais. garder à peu près notre programme merci beaucoup oui bien sûr euh, donc je termine en disant qu'on euh, on est en fait vraiment à un échelon euh, intermédiaire avec, euh, avec Savoie Biblio euh, on, on a des animations on, on peut proposer des, des, des outils d'animation qui, qui sont un peu similaires mais en réalité, euh, les bibliothèques continuent à, à emprunter via sa voie biblio. Euh, mais par contre, quand elles ont besoin euh, pour euh, dans quelques jours euh, d'un tapis, parce que finalement, elles font un temps d'animation en bibliothèque, elles viennent vite au local chercher, euh, chercher une animation. Et en fait, on se rend compte que c'est un échelon intermédiaire qui est, qui est très utile. Euh, et pour finir, euh, c'est un lieu qui va continuer à se développer puisqu'à l'heure actuelle, on est en train de finaliser euh, la rédaction de notre euh, projet de service. On a mis en place un contrat territoire lecture avec euh, la DRAC et euh, on va recruter au mois de septembre donc, euh, une animatrice euh, qui va venir travailler avec moi euh, dans, dans cet espace qui va venir en soutien aux, aux bibliothèques, et euh, le projet de service a identifié en fait, ce lieu euh, comme étant le, vraiment la future tête de réseau, euh, et on a euh, dans euh, le projet de service le projet aussi de deux médiathèques depuis peu, sur Morzine et Léger, qui seraient deux structures intercommunales, et qui viendraient en fait, être des équipements euh, structurants euh, sur le territoire, mais le, le Joti en fait euh, a une importance toute particulière euh, puisqu'en fait, comme il est central, euh, c'est un lieu qui crée le, le consensus en fait. Voilà, c'est une, c'est un, un euh, politiquement et géographiquement, c'est un, un, un lieu qui est très stratégique et euh, qui se révèle être euh, très utile. Merci donc beaucoup. Donc après, au pour, niveau euh, du coup de fonctionnement, il ouais, va falloir vraiment, va vraiment terminer parce que là, on est en train ouais. de prendre du retard sur l'autre intervention. Ok, je, je, je communiquerai euh, les coûts de fonctionnement plus tard parce sûr, que c'est vrai oui. qu'il y a eu plusieurs investissements là ces derniers, ces derniers temps. De toute façon, je pense que l'important, c'est qu'effectivement, ce soit aussi un premier contact avec tous les collègues. Donc, n'hésitez pas sûr. aussi à, à rester et à poser vos questions un peu avec, euh, avec tout le monde.